je veux que ce soit l'éternel soit ton dieu si l'éternel sera ton dieu ce qui est à cause de la défense est possible si l'éternel sera ton dieu la dévouement est possible si l'éternel Dieu si sera ton, si si ton dieu ce que tu as cherché le temps ce soir, soir oh. si la loi je dis ce soir. Je veux que tu prie, avant de ça ce soir. pourquoi Seigneur, ce soir soit Dieu. Je veux que tu prie simplement seigneur sois mon dieu Tu étais le l'eau d'Abraham. Tu étais aux les abraham et les de la et j'ai essayé de et les dix ans et les dix ans et les dix ans et en toi il n'y a pas les et pas a pas de chèque. en toi il n'y a pas de plein, celui qui est attaché à toi, c'est une personne rassurée, c'est une personne pleine d'assurance, personne d'assurance, te demande Dieu. nous avons besoin de toi nous zamboya, toi, toi. la Amen. sont et de de joie pour la présence de Je sais que aujourd'hui c'est le jour de la prière. Et par rapport à notre auditoire, regardons aussi la pluie qui a été pendant la nuit. C'est là. Que nous puissions mettre des chaises. Mais que cela ne te fatigue pas. Amen, amen. Sois toujours déterminé dans la prière. Parce que je sais une chose. Hein? Aujourd'hui, c'est une soirée de, de libérateurs. Prenons nos Bibles et nous allons lire dans le livre oui, de, de Exode, tout autant à la Exode chapitre 2, le verset premier jusqu'à 15. La lecture est un peu long. Exode chapitre 2, verset premier. Exode chapitre 2, le verset premier jusqu'à 15. Mmh. Est-ce que là, je peux... les, Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Un homme de la maison de Lévi mmh. avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils, elle vit qu'il était beau et elle les cacha pendant trois mois. Ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle conduise des bitumes et des, des poids. Elle mit l'enfant et les déposa parmi les rousseaux sur les bords du fleuve.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 Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui plairait. Elle en y eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors, la, la sœur, sœur d'enfant de dit à la fille des Pharaons, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant Va !» lui répondit la fille des Pharaons. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allait-le moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à, la à la fille de Pharaon et lui fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Onzième, en ce temps-là, Moïse, est devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de l'air pénible de travaux. Il vit, au, il vit un égyptien qui, trappe, qui frappait un hébreu entre ses frères. Il les regarda de côté et en l'autre et voyant qu'il avait Personne. Il tua l'Égyptien et le cacha dans les sables. Il sortit le jour suivant et voici, querelle, Il dit à celui qui avait tort Pourquoi frappes-tu ton prochain Et cet homme répondit Qui t'a établi chef et juge sur nous pense t -il? Mais tu es comme tu as tué l'Égyptien. Moïse, du père, est dit, certainement, la chose est connue. 15 pour terminer, Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Oui. Mais Moïse s'enfuit des devants, de et il se retira dans le pays des mendiants où il s'arrêta près d'un puits. C'est la parole de l'éternel. Nous allons prier. Nous te, te disons encore de... merci pour la soirée. Voilà, nous sommes là. À soif et tendre, Père, de voir ta main dans nos vies il n'y a que toi qui peux délivrer la vie d'une personne la terre. et ce soir nous sommes là nous avons besoin de la libération une libération qui vient de toi Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce amen, amen. Amen. que si vous encore acclamer, acclamer, acclamer, acclamer, acclamer, acclamer, acclamer, acclamer, acclamer, acclamer, acclamer, acclamer, acclamer, acclamer, acclamer, acclamer, c'est comme si le climat est en train de bouleverser ta pensée pour nous faire voir. Je voulais avoir que veux que la pensée faire dans ce lieu. D'un libérateur, une libératrice, tout en ce lieu. amen. Amen. amen je le répète encore je l'ai bien dit que ce soir c'est une soirée des de libérateurs et je veux te dire que nous sommes déjà dans un front et nous sommes venus pour libérer nos familles notre thème de ce soir est titulé. malgré tout Attaque au nyosso. Tu es, es, es un libérateur. Osalim au kangoli. Oh. Malgré tout. Attaque au nyosso. Sache-le bien que toi tu es, es un libérateur. Ka yon no li. Maman, sache-le bien que toi tu es une libératrice. Maman, te es un libératrice. Nous connaissons très bien l'histoire qui nous venons de lutter. Un peuple qui était allé oui, les les... dans l'esclavagisme. Les Pendant les... longtemps, vous les bêtez dans la carte de il plénichait longtemps. Ba Dieu le voyait. Dieu voyait la souffrance de son peuple. Mais Dieu a fait un grand moment et grand temps pour que le peuple souffre d'abord. Oh, et un jour, Dieu décida de sauver son peuple. Zambane. Amen, Amen. Oh, eh. Dieu ne peut jamais descendre sur la terre pour sauver l'homme. Mais Dieu travaille seulement à travers un homme quest qui s'est passé? ni les cas qui ne l'esclavagisme il y, a y a une loi qui était descendu en Ils ont compris une chose. Pour être battre le peuple d'Israël s'est mis à Et Ils ont décidé, de tuer tous les enfants mal. Amen amen. amen. Parce qu'ils ont compris que solide 님i... Pie... People... Bah, bah, no, bazo, bwa, bazo nous risquons de perdre notre pays parce qu'ils flag... vont nous dominer un jour pour ne nice. hum pas les permettre les si, pousser à se multiplier Si ceux qui leur bango étaient dans le bango Enfants, mal et faut tuer ses enfants et c'est tout amen amen canon ça c'était la loi que l'Égypte avait récit ce sont des lois que nos aïeux ont déjà écrit Amen. Amen. Peut-être ton ancêtre là. Il a fait une alliance avec, avec, avec, avec, avec le démon. A oui. démon. Il a sacrifié toute une génération. à ça, même, même si moi je suis parti et ils y resteront toujours comme ah ça. Là, là, la limite, la famille. Ils ont mis des barrières Mais ta vous ta ne pouvez pas. Et tu dis beaucoup de amen amen amen nous les voyons dans nos familles et en Egypte les Égyptiens ont mis eux aussi ils avaient mis Mais mis on peut battre Egypte qui Inlimitation, amen, amen, amen. Afin que les enfants d'Israël ne se multiplient pas. ne pas pas Amen, amen. amen. Ils ont mis des barrières. Même s'il si fait comment, il ne bah peut pas atteindre la famille. Ils peuvent étudier. Mais pour arriver bah à la a la a l am. L am. le lieu de l'emploi, ils n'arriveront pas. Même s'il met des beautés, il n'y aura pas moyen de les marier officiellement. Ce sont des lois qu'on a établies. Amen, Amen. C'était de la même manière dans le jeu. Ils ont érigé des lois. Oh! Donc, à ce moment qu'ils prenaient les décisions il y avait un fils ah. amen amen qui celui qui était né dans les enfants de Or c'était dans les plans de Dieu je veux dire à une personne Dieu n'est pas un idiot pour te laisser que tu sois né dans cette famille que tu es. Amen, amen. Je amen, hein. connais très bien les réalités qui se posent dans ta famille. Et il a promis que toi tu sois de cette famille. Parce travers de Amen, amen. le monde la personne qui comprend ce soir. Si tu me comprends très bien, tu peux acclamer très fort pour la parole de Dieu. Pourquoi moi tu Monsieur la grande vie? Ne pas qu'il y a d'autres combats qui t'arrivent dans ta vie. Pourquoi Ne sois pas étonné pendant qu'il y a d'autres combats qui t'arrivent. Qu Je connais un homme. Quand il est né, c'est dans ce moment-là qu'il y a d'autres histoires. Commencé dans sa famille. Amen. Amen. Amen. Amen. Tu vois cet homme de Dieu là quand il, est Boutan, quand il est né. C'est à partir de <coughs> ce moment que la maladie a commencé. Amen. Amen. Amen. te connaît très bien. Amen. Amen. Il connaît. Il connaît. Ayebeo Amen. Amen. Amen. Je veux te dire qu'on voit cette résine une étoile, Yebisa moteza pe meneroza monto, yebisa leboyoza monto. Dis à lui oui. que tu y es une étoile. Le diable connaît très bien les étoiles. Moi, ni certaine vie, ma lampe est un étoile la même loi qui était dans le temps de Moïse c'est la même loi qui était aussi tombée au temps de Jésus et ça peut comment on est à Jésus-Christ le diable voit déjà les choses il sait qu'il y a une personne qui est née il viendra pour troubler ma vie voilà pourquoi je vais te dire ceci je n'ai pas un imbécile pour te laisser de naître dans cette famille Amen Dieu n'est pas un imbécile Je veux que ce soit Que tu sois révolté à ton esprit ils ont pris, pris il Moïse. On l'a caché pendant trois mois dans la maison. Et la vie, donc, il faut ils n'ont pas pu. Ils ont dit non. Il doit seulement se faire. Parce que l'enfant grandissait. Sa voix aussi se ça... <rire> La manière dont il pleurait pendant qu'il était en un mois, ce n'est pas de la même manière qu'il était arrivé. Ma oui, maman, a pas dit pas que ça que pas. ce jour ben, je... Sa maman a pris la décision de lui mettre dans une, dans une caisse pour lui, lui faire partir. parcours, parcours libérateur. Voilà un parcours d'un libérateur. On a joué malgré tout. Ça bien que toi tu es un libérateur. Révision t'attaque aux nions soyons Zamoto à Kangolaka. laka. Mais faire partir une famille. Ils ont écarté Moïse avec sa famille Il était détaché de sa famille petit à petit Et sa envoyait sa Jackson. Tu ne manges pas seul. Malgré le feu Malgré le tempêtes, te dire Amen, amen. amen Jésus dit ceci. Il est que je m'en Qu Mais je ne vous laisserai pas au Je vous en ferai. La fidèle. Le consolateur. Le Le Lui sera avec vous. la ah. Amen, amen, amen. liberté ne marche jamais seule. Amen, amen, amen. Leia de Moïse est l'image du Saint Esprit. Quand l'enfant la fille a vie, Moïse. Moïse et l'a fille, la grâcesse de Moïse, se pour aller témoigner Moïse et il aussi à Moïse, et une idée Amen Amen Laisse que ce soit que le Saint-Esprit qui est en toi Il amène des choses nouvelles dans ta tête pour te donner la folie Amen, Amen. Amen. Eh? Qui te donne les armes nouveaux. Qui va te permettre pour combattre afin de délivrer ta famille. Amen. Amen. Amen. Eh? There, me continue, me continue. Je n'ai pas en fait. Je pas en fait. Moïse arrivant dans la maison de Pharaon. la falo. Il était grandi là. Il y a quoi la kiwana? Mais ce qui m'étonne, c'était quoi? Moïse n'était pas influencé de ce qu'il voyait ou de ce qu'il vivait dans la maison des Pharaons. Amen, Amen. Amen. Je vais te dire quoi? Tant que là, pendant que toi tu dors Quand et pendant que tu rêves Quand est, pendant que tes yeux sont traqués sur les choses c'est à ce moment là que ta famille est en train de souffrir, amen, amen. Amen, amen. c'est toi qui es le libérateur de la religion. je Dieu vous attend à ce que tu je pas je pas fais que toi tu arrives à comprendre les choses, c'est à toi que tu vas délivrer ta famille. Le mal c'est quoi Il y mêlé dans les choses du monde. Oui, a le de Comme toi tu reçois quelque chose, tu as dit non, moi je reçois déjà. Oui, est-ce que ta famille aussi reçoit quelque chose Si tu vois un dix mille, est-ce que ta famille aussi Si toi tu es marié, fais fait une rétroception dans ta famille si tu travailles il Regarde maintenant dans ta famille combien qui ne travaille pas. Moïse n'avait pas regardé son père libérateur. Eh, kango, il ne cherche pas ses propres terres. Amen amen. Amen. militaire. Pharaon Moi ce n'était pas livré par rapport au lait Nous, de Pharaon. Nous allons le coupe parce qu'il était prince parce qu'il était déjà prince Amen amen. Il était prince. on on faisait tout pour lui. On le faisait. on lui donnait mais surtout quand moi je sors, je ne veux pas que tes yeux restent sur ta propre vie, mais regarde aussi que ce tu commences à faire des examens sur ta famille. Quand je sors, d'ailleurs, il regarde. ce que c'est qui a problèmes du sang. amen. Amen, amen. Il est ça, là. Le problème du sang ça, ça fait quelque chose Malgré que je mange je bois Mais c'est ma famille qui est en train de souffrir pendant, pendant que tu dors ta famille dans l'esprit ta famille est en train de sa quand on joue, pendant que tu dors Et ta famille dieu, que dieu ne ferait pas tout à ta place. Attends que ya, toi tu commences quelque chose. Quand que tu es arrivé au bout, c'est dans ce moment-là que Dieu vient avec son secours. Amen, Amen. Amen. Dieu Il est en train de plaire pour toi. Il a mis les atouts en toi, mais toi tu dors. Une seule personne a réussi Jésus. La ouais. famille est déjà libérée. Amen, amen. amen. C'est toi qui vas délivrer ta famille. Il n'y a aucune personne, c'est toi. Moïse a dit non. Il a vu comment on était en train de réaliser Il est venu, il a tué un égyptien malgré dans la maison de Pharaon kwa bah, il avait l'esprit d'un libérateur mo li mo Amen, Amen. amen hein. malgré dans il avait cet esprit là no mo mo. et Moïse a dit que l'information était déjà connue il a pris fuite il a décidé de, de sauver son peuple ce que nous avons dit ce qui est c'est quoi? n'était plus esclave c'est qui sous mon amen amen parce qu'il n'est pas en pour il avait pris fuite il est parti mais pourquoi tu n'avais pas pris le qui était les qui pas bateau qui n'a pas mais pas pour te dire quoi? Un prisonnier ne peut pas sauver un autre prisonnier. Et toi, quand difficile ami a c'est difficile la personne qui a l'habitude de sauver la personne qui a, la... a la... bon, amen amen amen eh? la, mon, que Moïse n'était plus esclave Et, que nous, Moïse n'était plus esclave Mais, ça. bien aimé toi tu es une personne qui est sortie dans la, la ça. Ça. Si eu, Jésus dans ta <mogne> vie. dans amen tu ne plus la loi de ta famille est-ce que tu es là avec mes becs et les bonnes Mais ici, c'est nous les siennes. Amen. On le connaît pas les mamelles du botte na yo batikala na bohumba. Quand tu es sorti mais ta famille est restée toujours dans le. Et comme ils sont restés là-bas et ils n'ont pas la capacité de se sauver entre eux, mais c'est toi qui vas rentrer pour les sauver. Amen. Amen. Amen. Nous sommes de connaître notre tête à attafront. Dis à celui qui est à côté de toi nous sommes, dans le front. Oui, ce soir, nous sommes dans le front nous sommes dans le front et nous sommes appelés à délivrer et à libérer nos familles est-ce que tu peux acclamer Amen. si tu es prêt pour libérer ta famille est-ce que si acclamer, tu peux acclamer maintenant tu peux acclamer, acclamer. acclamer. Ben Dieu choisit Saint Moïse pona kimose pour sauver. nous pour sauver ce soir dis t'a changé aussi. Pour sauver ta famille. Pour sauver ton famille. Pour sauver ton église. Pour sauver ta famille. Pour sauver tes affaires. Les affaires de tes frères. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est prêt de prier ce soir. Que tu sois révolté. Si tu n'as pas dit un mot, oui, la famille est tombée cadique. La Bible dit. Celui qui a reçu Jésus, il est sauvé. Amen, amen. Celui qui a le fils a la vie. Amen amen amen. Yusu bika, toi tu es déjà sauvé. Nous nous sommes sauvés. de cet obi qui s'est pour sauver. Ponakobi qui s'est mis susu. Amen amen. Amen. Se libéré pour libérer. O kangola me ponokangola ba misusu. Dans nos vies mes frères. Je veux que tu te mets debout là où tu es. Un libérateur. Mo kangoli. Un libérateur mo kangoli. Ne cherche pas seulement son intérêt. Alors, Mais il cherche l'intérêt de, de tous. Que tu puisses prendre l'intérêt de ta famille. Que, soit la que la famille. tu sois le porte-parole de ta famille. Un libérateur n'est pas influencé. Oui. Ah, c'est moi qui va remplacer. Non, non, non. c'est moi qui va succéder Amen, amen. Remplacer. Non, mais regardait la souffrance de son peuple. amen, amen, amen. Habitez. il dit non. Allez je ne peux pas être influencé. Moi, je veux libérer. Je suis à libérer Amen, amen, amen. amen. Et, et Dieu t'a choisi ce soir. Un libérateur, mon nous brûle pas sa soux. À s'en a cate il est Amen. Un libérateur ne brûle pas sa soux nous la mais maintenant à contempler ta famille mais, mais, tente tente mais tente la que ça ma marche dans ta famille Tout va bien dans ta famille si toi tu es dans le bon, alors tes frères bon Alors tes frères alors tes es je ne sais pas si tu es un peu jour, là la famille, de jour Je ne sais pas si tu es un peu plus de se Je ne sais pas si tu de mais il n'y a pas de boulot. Oh, il oh, y a vie, Mais toi tu as réussi juste à ta... ta... C'est toi qui as cette capacité. Il nous a la qui de famille. Il a la qui Et j'avais bien que. C'est des libérateurs. Les à Kango, les. Moïse, moi c'est ne fera rien. Il a négocié avec Pharaon. Mais Pharaon pendant 9 tours. Mais Pharaon pendant 9 Neuf miracles miracle, miracles. À dit jamais Il, Il n'avait jamais donné l'accès à Israël de sortir. Toi aussi de, de la même manière. Il a longtemps prié prier pour les ennemis de oui. Pour oui. leur, leur, leur, pour leur donner une les reste toujours Afin qu'ils venir. Avec va. malgré tout. en train de combattre il, bah, il y a un chômage. Ay, mais ce soir, famille. Mais ce soir, Il n'y a pas la négociation. Ils en avoyent quand ils de deuxième miracle. Oh, les miracle mourir, plus toi laisse la. Place tu la fais fa. Que Quelqu'un soit mort pour qu que. Parmi vous, vous soyez mariés. Ah l'identité de Moïse. Il a oublié qu'avant que Moïse quitte l'Egypte, c'était à cause parce qu'il avait tué quelqu'un. Qu quelqu Moïse, oh, Moïse est rentré pour la négociation. Il a pensé que Moïse était devenu frère Il a oublié que Moïse était une personne qui avait l'esprit pour tuer. Moïse a dit. Je fais tout il n'a pas fait... mon peuple soit délivré hum? oui. ouais. ouais. la mort yeah la mort il a pas question de négociation quelqu'un et c'est pour que la famille soit sauvée nous devons prier pour nos familles Nous devons prier pour nos familles ce soir. Nous prier pour nos ce soir. pour nos familles pour le familles La voix de l'homme, la voix de l'homme, la voix de l'homme, la voix de l'homme, la voix de la voix de l'homme, Venons à ma soeur, pour la parole que tu viens d'écouter. C'est pour te rappeler que tu, toi, tu la qui toi qui es le libérateur. Le Dieu qui est venu pour te rappeler c'est au travail de toi que ta famille. merci parce que tu m'as rappelé. qui la Tu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 on vous belle, belle, belle, je belle, belle, faire. Oh, madame, je ne vous en prie pas. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous Je demander la miséricorde. vous Je J'étais ignorant, ignorant. Si ta famille est en train d'endurer dans la souffrance parce Dis à Dieu parce que je ignorant. tu connaissais, mais tu avais la négligence en toi. que ce Dieu puisse te pardonner. Je connaissais. Mais je voyais ça et c'est inutile je mettais ça à une fanfare oh tu es et puis ça, je le dans dieu de te pardonner ce soir dieu te pardonner ce soir pardonné moi je ne plus je qui est le je l'ai parcouru je tu te le tu tu tu tu le casse, tu tu me casse, tu je va les مواسعه un va je je al, Ey, bravo, je batè, je demande de la le Je vous demande la Je à en -A commencez à entrer dans, dans, dans votre village. Qu'est-ce qu'on vous faites nous nous sommes maratis dans la Bible Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta famille Nous nous sommes répétés tous les jours dans ta famille Qu'est-ce qui se répète à chaque jour, à chaque moment dans ta famille Échecs nous nous comment comme le col en référence de folie Quel est cet échec qui est de vérité comme une référence dans ta famille Commencez à le réaliser Maintenant comment est-ce que vous la à là, c'est la ça famille ça ne marche pas Là où les choses ne vont pas, bon, bon, bon, Comment N'a pas ma Dieu t'a donné la force. En pécher tout ça. Il t'a donné cette autorité. pour libérer ta famille. Tu vas taper le mains. Tu vas appeler la Tu vas la vie. Tu vas la Tu vas appeler la Tu famille. Tu tu tu tu tu tu on a côté de ça. On a côté de ça. On est côté de ça. On On je suis un homme, je On un homme, c'est suis un homme, je suis un homme, je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 c'est ça, ma gauche, c'est Dieu pas pas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 Allez, fait mon arrosse, on on fait mon on est on ta vie avec ta prière je sens la prière mon libérateur je sens la prière mon libératrice est-ce que c'est que tu es en train mm -hmm. de prier oui. que les réponses soient possibles dans le nom de jésus mais ils ont négocié mais les pharaons ne comprenait pas est pour bien, et pour eux en enfin, qu'ils vivent longtemps ils <rire> laisser ta vie mais ils sont en train de continuer il n'y a pas la négociation là Çaan. Çaan. Çaan. Çaan. Çaan. Çaan. Çaan. <rire> ah, tu dois mourir en fin que tu me laisses kız, <concepts> tu dois mourir en fin de, de délivrer ma famille feet, tout, là tout celui qui s'est interposé sur moi tout celui qui ne veut pas l'avancement tout celui qui veut que ta famille reste dans le plan de chemin Dans votre famille pour que vous vous mariez c'est tout un problème Si vous êtes marié mais pour mettre au monde c'est tout un problème Le travail est devenu quelque chose de difficulté dans votre famille Il y a un pharaon qui a, qui a tenu toutes ces choses tu vas tenir le paix du ciel. oh Jésus. Pour Celui qui a retenu la Le paix de Dieu. Le petit groupe, le, le, le, le, le petit groupe, le petit groupe, le petit groupe, er, le petit Donne-moi le, le dia ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, à ça, à ça, à ça, à ça, à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 Side-dress, side-down! Left-down, la je veux la je les veux je Lapinais, je veux je veux je veux je veux je veux je veux je veux je veux je veux je Ne sois pas dans les dans les chaises. Ne reste pas à côté des chaises. dans la gloire. Nous allons faire quelque chose de prophétique. la Qui te dans ta chaise la Bible me dit ceci Quand tous les premiers nés de l'Égypte étaient morts C'est à ce moment que Pharaon s'est Que les premiers De Oh mais à Nous allons sortir avec nos bien je veux remercier qu'on de la de Laisse-moi te dire une chose, Je non, banque. Banque. Et que c est, c est cet ennemi est déjà tué. pas Maintenant tu vas commencer Qui est à toi. Autre qui a dit à Ça a qu que Ce qui nous parle, qui est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 le moi en moi vous dire, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous dire, laissez-moi le moi vous dire, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous la vie en mort, la vie en la vie là mort, la étaient sortis. mort, la vie en parce la la en la en la en la de là où tu es mis debout, nous, nous allons faire trois mouvements. Cela veut dit Un. Et ça ne pas je sors avec ma famille au nom de Jésus. Amen. Aussi, nous allons faire trois pas en avant. Et là, tu vas prier, tu vas déclarer sur ta famille. Cela veut Eh. Un. Et puis je sors avec ma famille. Yes. Hey je, je sors avec mon famille. Fais pas, fais pas. Je sors avec mon famille. Je sors avec mon famille. tu sors avec ton mariage. Je sors avec les Je ne suis pas un petit jours. C'est le le C'est pas je Le disais, Maman, pas libératrice. déterminé. Oh, qui est en train de ce que avec ma famille. Je te boire à ma santé, Alléluia. Je te Je Σα μάθω, σα μάθω, σα Oh paix de la la paix la hausse, la paix de la la paix la hausse, la hausse, la paix de la hausse, la paix de la hausse, de la la la la je suis venu sauter pour famille. C'est Je suis Je Je Je Je Merci Seigneur. Je pour Tout ce que tu as réalisé ce soir Seigneur, Seigneur ce que tu m'avais parlé c'est oui, Que je vous verrai aujourd'hui de libérateurs de vos familles Et au travers de vos prières ce soir, Vous allez libérer vos familles Merci pour ces je de des familles libérées Merci pour que je de des, des familles libérées ce soir oui. qui la Merci à le Nous oui. Est-ce qu'on peut ajouter les acclamations pour le roi des rois, peut-on réaliser son amour? Maintenant, pour aller jouer, mais quand les gens demandent sur ce niveau, on Est-ce qu'on peut acclamer et crier dans la présence de Dieu, Jésus? Oui, vendeurs de souffles, amis. Je veux savoir si aujourd'hui, Je mon que